Salut, bienvenue dans Guillemets. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Bolo Bolo de l'anonyme PM. On va aussi s'intéresser à la brochure de The Anarchist Library, La Société contre l'État de Pierre Clastre. Donc il y a aussi son livre à Pierre Clastre, hein, La Société contre l'État. Mais en l'occurrence, là, c'est la brochure avec en plus un. Enfin, avec à la place un interview euh, qu'il qu a donné. Euh, et pour finir, on verra du coup aussi un article dans euh, le déterminisme entre science et philosophie de Pascal Charbonnat Donc un article en particulier, liberté et déterminisme, un point de vue neurobiologique est-il possible de Delphine Blitman Voilà, c'est parti, on commence avec Bolo Bolo Alors, on commence avec euh, le plus drôle, Bolo Bolo. Donc, euh, je voulais la, la quatrième de couverture. « Bolo Bolo est une modeste proposition pour un nouvel arrangement de notre vaisseau spatial après la disparition de la machine travail planétaire. Livre mythique des années 80, écrit par l'anonyme P.M., l'utopie Bolo Bolo continue de hanter les esprits des insatisfaits du nouveau siècle et propose un modèle d'utopie réalisable. Euh... » Alors bon voilà, moi je me suis retrouvé avec ce livre, je me suis dit ok, bon bah, je, je tiens un œil, ça peut être intéressant. Euh, bon alors il s'avère que du coup euh, les bolos c'est un, un regroupement euh, d'individus. En fait ça, ça me fait pas mal penser au phalanstère du coup de, de Fourier. Euh, et ce livre commence en fait euh, assez bien, en fait j'ai commencé par lire du coup euh, la préface. Euh, qui, fait, qui commence du coup par un constat de la situation, nous nous trouvons aujourd'hui devant une situation paradoxale, d'un côté le capitalisme, ou l'économie, qui n'a jamais été que capitaliste, semble parvenu à son terme, de l'autre, il semble qu'il n'y ait pas réellement d'alternative à lui opposer, qui soit autre chose que son prolongement sous un autre nom, comme le furent les différentes formes de socialisme au cours de ce siècle. Ceux qui s'attachent à faire l'inventaire des contradictions et des ravages du capitalisme sont obstinément muets sur ce que pourrait être son lendemain. Comme si la guérison les effrayait plus que le mal lui-même. Le bilan du système est catastrophique. 35 000 enfants meurent chaque jour des suites des maladies causées par la pauvreté. La part du revenu du cinquième de la population la plus pauvre de la planète est passée de 4 à 1% entre 1960 et 1990. « 389 milliardaires gagnent autant que la moitié du reste des habitants de cette planète. La misère liée au chômage, l'exclusion, la vie dans les favelas, les banlieues, les slums, etc. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, le système n'est pas plus à l'avantage de la minorité qui est dedans, qui travaille et qui profite de la civilisation occidentale, que de la grande majorité qui s'en trouve exclue, marginalisée, en attente d'un accès légal ou illégal au paradis. » Enfin bref, ça continue comme ça pendant un moment... Donc sur un, un constat de la situation euh, que je trouve plutôt pas mal. Et puis petit à petit, il y a des choses qui m'ont fait tiquer jusqu'à des moments qui sont mais carrément drôles en fait. enfin C'est drôle et c'est assez pathétique à la fois. Enfin, c'est absolument catastrophique de, de voir que quelqu'un qui se prétend euh, euh, œuvrer à euh, l'élaboration d'une alternative, etc., est Tellement à côté de la plaque. Bon, alors, bien sûr, euh, dans ce constat, il n'y a euh, aucun début de critique de l'autorité. Non, tout au plus, on est sur une mauvaise organisation de la société, mais l'autorité ou la hiérarchie n'aurait rien à voir là-dedans. Euh, après, il nous sort quelques éléments de, de critique marxiste sur la, la, la valeur d'usage et la valeur marchande. Euh, et, dans euh, enfin, donc, et donc dans les bolos, il n'y aurait que de la valeur d'usage. D'ailleurs, c'est un, une thématique qui est euh, tendanciellement réactionnaire de privilégier seulement euh, la, la valeur d'usage comme si elle serait euh, plus concrète que, euh, que la valeur marchande, qui serait elle, complètement abstraite. Et donc, en fait, il y, y a un rejet de, de l'abstraction. et de façon sous-jacente, il est possible en rejetant de cette façon euh, tout ce qui est de l'ordre de l'abstrait, etc., en fait, de rejeter tout ce qui est de l'ordre de la raison, de la rationalité, etc. Et c'est des choses qu'on peut retrouver chez les rouges bruns Enfin bref, là, c'est pas vraiment ce qui est développé, mais déjà, euh, ça, ça montre quand même une, un certain problème dans, dans le raisonnement. Et, euh, et alors, je vais vous lire du coup les, les extraits qui, qui vraiment montrent le ridicule de la chose. Euh... On comprend bien que cette esquisse n'a pas le caractère d'une utopie ou d'un système fondé sur une théorie particulière, mais qu'il s'agit d'un ensemble de propositions pratiques sur lesquelles nous pourrions discuter dans l'avenir. On pourrait nommer cet ensemble d'idées une pragmatopie, un agenda, une shopping liste de l'alternative au capital. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas de grandes discussions idéologiques sur l'égalité, la socialisation des moyens de production, la question du pouvoir, la propriété, etc., mais d'une sorte de tableau de répartition des tâches ménagères planétaires, un peu à l'image de ceux sur lesquels fonctionnaient les belles communautés des années 70, ou en tout cas, celles dont je faisais partie. Donc voilà, là clairement, euh, <rire> c'est... Absolument répugnant le côté. Euh... Bon, alors déjà, voilà, les, les discussions égologiques sur l'égalité, la... enfin, vraiment, est... c'est est, au-delà d'être à côté de la plaque, il est carrément réactionnaire, là. Et, euh... et la sorte de tableau de la répartition des tâches ménagères planétaires, enfin, c'est tellement la gerbe, en fait, depuis Aristote. Et, et, et, enfin, Genre, cette, cette analogie entre. Euh la société et la famille, comme si la société n'était qu'une famille élargie, avec du coup cette vision profondément patriarcale où euh, la, la famille est le, le noyau du coup de, de, de, de la société, en fait, c'est euh, vraiment répugnant et ça légitime tellement de conceptions euh, réactionnaires. Et à un autre moment, qu'est-ce qu'il dit aussi, pour, pour bien montrer qu'il est absolument inconscient des, des rapports de force et, et des rapports de, de hiérarchie dans la société, euh, il explique qu'on pourrait imaginer euh, que plus tard les gens euh, euh, pourraient recevoir 30% de leurs revenus par un système capitaliste, et puis 20% par un système socialiste, et puis 40% euh, pour leur subsistance euh, d'un système communiste. Enfin bref, comme si on pouvait faire son, son petit mélange comme ça de différents modèles politiques, comme si euh, le capitalisme n'imposait pas du tout son modèle quoi, comme si c'était juste euh, bah, le plus performant au final quoi. Hein. Il s'agirait maintenant de le rendre obsolète, bien sûr, parce que euh, là-dedans il n'y a absolument pas euh, euh, un ensemble d'institutions qui œuvrent à maintenir la hiérarchie sociale. Absolument pas. <rire> enfin bref, on est vraiment face à une œuvre qui, qui m'a fait penser en fait au pire discours de Macron quand il invite les jeunes à lire Marx par exemple. En fait, on a, on, on a vraiment euh, ici quelque chose de, de, de répugnant, de, de tout ce qu'il y a de plus euh, égalitaire et autoritaire. C'est-à-dire que euh, voilà, tous ceux qui. Enfin, J'estime que tous ceux qui parlent d'égalité sans parler de hiérarchie sont, sont des charlatans et des bouffons. Bah, clairement, là, on en a un bel exemple. quoi. Et euh, donc bon, je vous invite pas à le lire parce que je l'ai pas fait moi-même. Hein, parce que je me suis arrêté à cette préface qui était déjà absolument répugnante. Et euh, mais qui m'a fait bien rire. Donc à la limite, euh, je, je, il me semble qu'on peut retrouver, euh, qu peut retrouver le, le texte sur internet. Donc si vous y arrivez, d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Et comme ça, tout le monde pourra s'amuser de, de, de cette euh, explosion en vol qu'est euh, ce livre qui semble bien commencer et qui finalement euh, se délite petit à petit tout au long de son, de son développement. Voilà. Alors on continue avec la société contre l'état de Pierre Clastre. donc là c'est la brochure mais il y a tout un livre du coup euh, qui, du même nom par Pierre Clastre. là en l'occurrence dans cette brochure euh, qu'on peut retrouver donc sur la bibliothèque anarchiste des anarchist library, qui est euh, très sympa d'ailleurs sur laquelle j'ai imprimé quelques brochures récemment qui sont très agréables à lire euh, notamment de Murray Bookchin dont je vous parlerai après euh, on a aussi, donc, excusez-moi, dans cette brochure d'autres textes, notamment une interview euh, que Pierre Clastre a donnée. Euh, alors, avant de donner mon, mon opinion euh, là-dessus, je vais vous lire du coup un extrait que j'ai trouvé plutôt sympa qui critique, euh, qui critique le marxisme. Est-ce que tu pourrais préciser quels sont tes rapports avec les ethnologues marxisants donc ça c'est la question qui lui est posée pendant son interview. La réponse de Pierre Clastre. Mes rapports avec ceux de mes collègues qui sont marxistes sont marqués par un désaccord au niveau de ce qu'on fait, au niveau de ce qu'on écrit, pas au niveau pas au niveau personnel. Donc là effectivement je me retrouve assez euh, dans sa réponse. La plupart des marxistes sont orthodoxes. Je dis la plupart parce qu'il y en a qui ne le sont pas, heureusement. Mais ceux qui sont orthodoxes, ils s'en tiennent beaucoup plus à la lettre qu'à l'esprit. Alors la théorie de l'État, dans ce sens-là, qu'est-ce que c'est C'est conception instrumentale de l'État. C'est une conception instrumentale de l'État. C'est-à-dire, l'État, c'est l'instrument de la domination de la classe dominante sur les autres. À la fois dans la logique et dans la chronologie. L'État vient après, une fois que la société est divisée en classes, qu'il y a des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploités. L'État, c'est l'instrument des riches pour mieux exploiter et mystifier les pauvres et les exploiter. À partir de recherches et de réflexions qui ne quittent pas le terrain de la société primitive, de la société sans État, il me semble que c'est le contraire. Ce n'est pas la division en groupes sociaux opposés, ce n'est pas la division en riches et pauvres, en exploiteurs et exploités, la première division. Et celle qui fonde en fin de compte toutes les autres, c'est la division entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, c'est-à-dire l'État, parce que fondamentalement, c'est ça c'est la division de la société entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui subissent le pouvoir. Une fois qu'il y a ça, c'est-à-dire la relation commandement-obéissance, c'est-à-dire un type ou un groupe de types qui commande aux autres qui obéissent, tout est possible à ce moment-là. Parce que celui qui commande, qui a le pouvoir, il a le pouvoir de faire face, de faire, faire ce qu'il veut aux autres, puisqu'il devient le pouvoir précisément. Il peut leur dire « travaillez pour moi », et à ce moment-là, l'homme de pouvoir peut se transformer très facilement en exploiteur, c'est-à-dire en celui qui fait travailler les autres. Mais la question est que quand on réfléchit sérieusement à la manière dont fonctionnent ces machines sociales que sont les sociétés primitives, on ne voit pas comment ces sociétés-là peuvent se diviser. Je veux dire, peuvent se diviser en riches et pauvres. On ne voit pas parce que tout fonctionne pour empêcher cela précisément. Par contre, on voit beaucoup mieux, on comprend beaucoup mieux, enfin, plusieurs questions obscures se clarifient, à mon avis, si on pose d'abord l'antériorité de la relation de pouvoir. C'est pourquoi il me semble que, pour y voir plus clair dans ces questions, il faut carrément renverser la théorie marxiste de l'origine de l'État. C'est un point énorme et précis en même temps. Et il me semble moins que l'État soit l'instrument de domination d'une classe, donc ce qui vient après une division antérieure de la société, et que c'est au contraire l'État qui engendre les classes. Cela peut se démontrer à partir d'exemples des sociétés à État non occidentales. Je pense particulièrement à l'État inca dans les Andes. Mais on pourrait prendre aussi bien d'autres exemples parfaitement occidentaux. Et puis même un exemple très contemporain, c'est l'URSS. Naturellement, je simplifie, je ne suis pas russologue ni kremlinologue, mais enfin, si on regarde massivement, vu d'un peu loin, mais pas très loin, la révolution de 17, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a supprimé les relations de classe, tout simplement, en supprimant une classe, les exploiteurs, les bourgeois, les grands propriétaires, l'aristocratie et l'appareil d'État qui marchait avec tout ce qui était la monarchie. Ce qui fait qu'elle n'est restée qu'une société dont on pourrait dire qu'elle n'était plus divisée, puisque l'un des termes de la division avait été éliminé. Il est resté une société non divisée et par là-dessus une machine étatique, le parti aidant, détenant le pouvoir au bénéfice du peuple travailleur, des ouvriers et des paysans. Bon, euh, qu'est-ce que c'est l'URSS actuel Sauf si on est militant du parti communiste, auquel cas l'URSS c'est le socialisme, c'est l'état des travailleurs, etc. Si on n'est pas dans la théologie et le catéchisme, si on n'est pas dans l'aveuglement et tout ce qu'on veut, l'URSS, qu'est-ce que c'est C'est une société de classe. Je ne vois pas pourquoi hésiter à utiliser ce vocabulaire. C'est une société de classe, et une société de classe qui s'est constituée purement à partir de l'appareil d'État. Il me semble qu'on voit bien là la généalogie des classes, c'est-à-dire des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploités. C'est-à-dire cette division-là, cette division économique de la société à partir de l'existence de l'appareil d'État. L'État soviétique, centré sur le parti communiste, a engendré une société de classe, une nouvelle bourgeoisie russe qui n'est certainement pas moins féroce que la plus féroce des bourgeoisies européennes au 19e siècle, par exemple. Ça me paraît sûr, et lorsque je dis cette chose qui a l'air surréaliste, à savoir que c'est l'État qui engendre les classes, on veut l'illustrer en prenant des exemples dans des mondes complètement différents de celui dans lequel on vit, à savoir les Incas ou l'URSS. Il est probable que les spécialistes, disons de l'Égypte ancienne ou d'autres régions ou d'autres cultures, des sociétés que Marx désignait sous le nom de despotisme asiatique ou d'autres sous le nom de civilisation hydraulique, je pense que les spécialistes de ces sociétés iraient, je suppose, dans le même sens que moi. Il montrerait comment, à partir de la division politique, s'engendre, d'ailleurs très facilement, la division économique. À dire, ceux qui obéissent deviennent en même temps les pauvres et les exploités, ceux qui commandent les riches et les exploiteurs. C'est parfaitement normal, parce que détenir le pouvoir, c'est pour l'exercer. Un pouvoir qui ne s'exerce pas, ce n'est pas un pouvoir. Et l'exercice du pouvoir, par quoi passe-t-il Par l'obligation qu'on fait aux autres de travailler pour soi-même. Ce n'est pas du tout l'existence du travail aliéné qui engendre l'État. Mais je pense que c'est exactement le contraire. C'est à partir du pouvoir, de la détention du pouvoir, que s'engendre le travail aliéné. Le travail aliéné, qu'est-ce que c'est Je travaille non pour moi, mais je travaille pour les autres. Ou plutôt, je travaille un peu pour moi et beaucoup pour les autres. Celui qui a le pouvoir, il peut dire aux autres, vous allez travailler pour moi. Et alors apparaît le travail aliéné. La première forme, et la forme la plus universelle du travail aliéné, étant l'obligation de payer le tribut. Car si je dis « c'est moi qui ai le pouvoir, et c'est vous qui le subissez », il faut que je le prouve. Et je le prouve en vous obligeant à payer le tribut, c'est-à-dire à détourner une partie de votre activité à mon profit exclusif. De par là même, je ne suis pas seulement celui qui a le pouvoir, mais celui qui exploite les autres. Et il n'y a pas de machine étatique sans cette institution qui s'appelle le tribut. Le premier acte de l'homme de pouvoir, c'est exiger tribut, paiement de tribut de ceux pour qui il exerce le pouvoir. Alors vous me direz, pourquoi obéissent-ils Pourquoi payent-ils le tribut Ça, c'est la question de l'origine de l'État, justement. Je ne sais pas très bien, mais il y a dans la relation de pouvoir quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la violence. Ce serait trop facile, parce que ça résoudrait le problème tout de suite. Pourquoi y a-t-il l'État parce qu'à un moment donné, ici ou là, un type ou un groupe de types disent « Nous avons le pouvoir et vous allez obéir. » Mais là, deux choses peuvent se passer. Ou bien ceux qui entendent ce discours disent « Oui, c'est vrai, vous avez le pouvoir et on va obéir. » Ou bien « Non, non, vous n'avez pas le pouvoir et la preuve, c'est qu'on ne va pas obéir. » Et ils pourront traiter les autres de fous ou on va les tuer. Ou bien on obéit ou bien on n'obéit pas. Il faut bien qu'il y ait eu cette reconnaissance du pouvoir, puisque l'État est, est apparu ici ou là dans diverses sociétés. En fait, la question de l'origine de cette relation de pouvoir, de l'origine de l'État, à mon avis se dédouble, au sens où il y a une question du haut et une question du bas. La question du haut, c'est qu'est-ce qui fait que, quelque part, à un moment donné, un type dise « c'est moi le chef et vous allez m'obéir ». C'est la question du sommet de la pyramide. La question du bas, de la base de la pyramide, c'est pourquoi les gens acceptent-ils d'obéir, alors que ce n'est pas un type ou un groupe de types qui détient une force, une capacité de violence suffisante pour faire régner la terreur sur tout le monde Donc il y a autre chose. Cette acceptation de l'obéissance renvoie à autre chose. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis un chercheur, donc je cherche. Mais tout ce qu'on peut dire pour le moment, il me semble, c'est que si la question est pertinente, la réponse n'est pas évidente mais on ne peut pas faire l'économie de la question du bas, c'est-à-dire pourquoi les gens acceptent-ils d'obéir, si l'on veut réfléchir sérieusement à la question de l'origine de la relation de pouvoir, la question de l'origine de l'État. Donc voilà, là j'en ai lu quand même un, un bon extrait, qui montre du coup euh, sa perspective qui fait euh, primer euh, le politique sur l'économique, et qui du coup s'oppose donc euh, à, euh, au corpus euh, marxiste euh, orthodoxe, après, on voit quand même que, euh, même s'il s'y oppose, il euh, y a beaucoup d'éléments de langage, comme l'aliénation, etc., qui s'y rapportent. Donc, euh, je ne pense pas qu'il soit euh, si éloigné euh, que ça du, du marxisme. Je ne pense pas qu'il soit euh, irréconciliable avec, du moins. Euh, alors, par contre, il y, y a certaines choses qui, qui me dérangent, même s'il euh, y a des éléments... Euh, intéressant dans, dans cette brochure, et du coup j'imagine dans ce livre, d'ailleurs dans, dans cet extrait, on comprend euh, pas mal en quoi consiste euh, son, son livre. Euh, donc ce qui me dérange un peu, alors euh, bon, d'un côté il y a euh, sa méthodologie, qui clairement euh, relève tout juste euh, de l'observation, il euh, n'y a pas, euh, y a, y a pas d'expérimentation, ses hypothèses sont pas testées, etc., enfin en tout cas de, de ce que j'en ai lu dans, dans cette brochure, et ça c'est profondément dérangeant parce que du coup on peut raconter un peu tout ce qu'on veut, en fait on, on en reste à l'hypothétique, sur de l'hypothétique, donc c'est assez dérangeant et du coup ça permet pas non plus de, de, de définir précisément ce, ce qu'est un, un rapport hiérarchique et, et l'autorité. Il euh, y a autre chose, d'ailleurs, dans, dans la continuité de, de ce que je viens de dire qui me dérange, c'est qu'il réduit l'autorité à l'État. Et notamment, il euh, y a d'autres passages qui, euh, où il dit que dans la société guayaki si je ne me trompe pas, il euh, n'y aurait pas de rapport hiérarchique, euh, et il n'y aurait pas d'autorité parce qu'il n'y aurait pas d'État. Et que euh, la division, en fait, entre les hommes et les femmes, elle ne serait, euh, serait pas hiérarchique en fait. Il y aurait juste une division des tâches et cela n'impliquerait absolument pas de, de hiérarchie dans, dans leur société. Alors justement, en fait, moi je pense que même si évidemment l'État est une institution autoritaire fondamentale et absolument incontournable à notre époque, je pense que euh, se concentrer exclusivement sur l'État, c'est faire une critique tronquée de l'autorité. Euh, parce que euh, les rapports euh, hiérarchiques, euh, ils n'ont pas attendu que l'État se développe euh, pour exister. Homo sapiens s'est organisé de façon autoritaire et hiérarchique. Donc, même si ce n'est pas une fatalité, on a les capacités cognitives de s'organiser autrement, notamment en faisant preuve d'empathie. Le fait est que euh, la hiérarchie, elle se limite pas seulement euh, aux phénomènes les plus récents et les plus modernes, c'est-à-dire euh, ceux de l'État. Donc euh, je pense qu'en se concentrant exclusivement sur l'État notamment, on oublie de euh, critiquer euh, tous ces rapports beaucoup plus quotidiens, euh, qui sont euh, par exemple au centre de la famille euh, et, qui, euh, et qui, sur lesquels en fait, se, se base le patriarcat et euh, la, hiérarchie, euh, la hiérarchie des sexes et des genres. Donc je pense que c'est vraiment euh, fondamental d'être capable de, de développer une critique de, de la hiérarchie et de l'autorité, qui, euh, bah, qui prennent ça en compte, en fait, et qui, qui soient capables de définir l'autorité de façon large et qui ne la réduisent pas seulement à l'État. Et je pense que, d'ailleurs, en faisant ça, on répond en partie à une de ces interrogations, qui est euh, que c'est bien sûr en partie à cause de la violence que tient la hiérarchie, et il faut une très grosse dose de, de violence. D'ailleurs, si Danius et Prato parlent de terreur systématique... Euh, donc on voit qu'il y, y a bien sûr une énorme dose de violence pour maintenir la société, enfin la, la, la société telle qu'on la connaît de façon hiérarchique, mais euh, il y a aussi euh, d'autres choses de l'ordre du rapport social en fait, du, du rapport entre les hommes et les femmes, du rapport entre différentes catégories sociales, euh, et effectivement aussi de l'ordre de l'habitude, de l'habitude qui sont renforcées et légitimées par une bonne dose de violence mais euh, qui finissent par, euh, par être intégrés, parce qu'effectivement, il euh, y a des moments où c'est plus simple de simplement euh, accepter la hiérarchie, de rationaliser sa situation, de l'accepter, que de se révolter. Mmh. Donc, liberté et déterminisme, un point de vue neurobiologique est-il possible Delphine Blitman, dans Pascal Charbonnat, le, dé le déterminisme entre science et philosophie. Le développement spectaculaire des sciences cognitives dans les 30 dernières années, et tout spécialement de la neurobiologie, a progressivement amené les philosophes, du moins ceux qui pensent que la philosophie ne peut se pratiquer indépendamment de l'évolution des connaissances scientifiques, à reposer les grands problèmes philosophiques à la lumière de ce qu'on apprenait sur le cerveau humain. La naturalisation de l'esprit entreprise par les sciences cognitives, c'est-à-dire le fait de considérer l'esprit comme issu d'un objet naturel, matériel, le cerveau, dont l'étude suppose par conséquent, comme pour tout organe, le recours à la méthode scientifique, s'accompagne ainsi de la reformulation d'un certain nombre de questions qui ont traversé l'histoire de la philosophie et qui touchent à la relation entre l'esprit et le corps. ça parle notamment de la question du libre-arbitre. À l'instar du philosophe John Searle, dans son livre « Liberté et neurobiologie », beaucoup de philosophes et de neurobiologistes considèrent que le problème de la liberté est devenu un problème neurobiologique. Le libre-arbitre est, disent-ils, dans le cerveau, ou il n'est pas. L'objet de cet article est de discuter cette manière de poser le problème et de défendre l'idée que cette manière n'est pas la bonne et qu'elle nous enferme dans une fausse alternative. Les débats de la philosophie contemporaine sur cette question se sont ainsi concentrés sur les arguments que pouvaient offrir respectivement une position compatibiliste et une position incompatibiliste. Pour le compatibilisme, liberté et déterminisme sont compatibles. Et il s'agit alors de donner un sens au libre-arbitre qui justifie cette thèse. Pour l'incompatibilisme, au contraire, ils ne le sont pas. L'incompatibilisme peut conduire ou bien à nier l'existence du libre-arbitre, à le dénoncer comme une illusion, ou bien à affirmer que, le, que la liberté existe et partant à défendre l'existence d'une forme d'indéterminisme dans le monde. On parle, on parle dans ce second cas de position libertarienne. En admettant même que l'on découvre que les processus neurobiologiques ne sont pas déterminés ni prévisibles, ce ne sont pas cette indétermination ou ce caractère imprévisible qui rendrait les êtres humains libres. Aucun être vivant ne peut échapper aux lois physiques, aux lois de la nature. Cependant, la compréhension de la nécessité naturelle par la science, autrement dit le déterminisme, rend possible précisément une forme de liberté. Les êtres humains ne sont pas libres ou non libres, ils sont plus ou moins libres. La liberté n'est pas une faculté, autrement dit, il n'y a pas de libre arbitre. La liberté n'est pas une faculté, il n'y a pas de libre arbitre. Ce n'est pas l'existence d'une telle, fa... telle faculté supposée qui conditionne l'existence de la liberté humaine. Si la liberté est une propriété de l'esprit humain, c'est seulement au sens où elle dérive des capacités cognitives de l'esprit humain, de la capacité des êtres humains de comprendre, à un point inégalé dans le monde vivant, le monde qui les entoure et de dégager, par la démarche scientifique, des lois de la nature. Bon, du coup, ce texte était assez intéressant, mais euh, je pense. Je m'attendais à plus. <rire> Mais ça me fait quand même réfléchir à quelques trucs, notamment dans le sens où euh, ce qui est placé comme euh, libérateur et au fondement de la, de la liberté, ça serait le, le savoir. Donc, en fait, on n'est pas très loin de, de la raison, etc. Et, euh, et je pense qu'il faudrait euh, se méfier aussi de, de, de ça, dans le sens où il euh, ne faudrait pas retomber dans dans un côté euh, idéaliste, où du coup, euh, effectivement, c'est euh, notre faculté de, de raisonnement euh, qui serait euh, qui, qui serait la source de la liberté contre euh, le déterminisme euh, biologique, etc. Enfin, bon, là, ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, c'est euh, nos déterminismes cognitifs, c'est ce qui nous permet de connaître le monde, qui nous permet aussi de nous libérer. Mais, euh, bref, pour... Pour contrebalancer un petit peu cette idée, j'aurais envie de citer du Bakounine, du coup, euh, la liberté des autres étant la mienne à l'infini. Dans le sens où, en tant qu'animaux sociaux, je pense aussi que la liberté, elle passe par euh, le social euh, et par, euh, bah, par nos capacités cognitives, donc biologiques, mais aussi par le social, par le savoir et aussi par, euh, par nos émotions.